Bonjour à tous, une partie de ma famille vient de Bretagne et dans cette région de la France, un des desserts préférés, c'est le 4 quarts. Pourquoi 4 quarts ben Parce qu'il y a un quart de farine, un quart de beurre, un quart d'œufs et un quart de sucre. Mais alors du coup, si je veux faire un gâteau de 200 grammes, il me faut combien de farine, de beurre, d'œufs et de sucre pour multiplier des fractions, c'est finalement l'opération la plus simple, parce qu'il suffit de multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, tout simplement. Donc par exemple, si on veut multiplier 5 tiers par 2 septièmes, ben, on multiplie 5 fois 2, les deux numérateurs ensemble, les 3 fois 7, les deux dénominateurs ensemble, ça fait 10 21 et Cependant, attention, il est beaucoup plus intelligent de simplifier les facteurs qui apparaissent en haut et en bas avant d'effectuer la multiplication, et vous allez voir pourquoi. Par exemple, au lieu de multiplier bêtement 10 21e par 14 15e en multipliant 10 par 14 et 21 par 15, ce qui me donne 140 315e, mais en l'occurrence c'est pas une fraction irréductible, et je vous assure qu'on pourrait se galérer à la rendre irréductible, au lieu de faire ça, on va simplifier les facteurs qui apparaissent au, au numérateur et au dénominateur, en l'occurrence ici 5 et 7. Est-ce que vous voyez qu'il y a des 5 qui apparaissent au numérateur et au dénominateur, et des 7 qui apparaissent au numérateur et au dénominateur bon, Je vous laisse les trouver tranquillement. Voici où ils apparaissent, bien sûr, que 10 c'est 5 fois 2, et 14 c'est 7 fois 2, 21 c'est 3 fois 7, et 15 c'est 3 fois 5. On remarque qu'en haut et en bas il y a un 5 qui apparaît à chaque fois, en haut et en bas il y a un 7 qui apparaît à chaque fois. Mais finalement, comme les multiplications et les divisions sont des opérations commutatives, on les fait dans l'ordre qu'on veut, je pourrais faire 5 divisé par 5, mais 5 divisé par 5, ça fait 1, l'élément neutre, ça simplifie, ça disparaît. 7 divisé par 7, ça fait 1, l'élément neutre, ça simplifie, ça disparaît. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à calculer En haut, il y a 2 fois 2, 4, et en bas, il y a 3 fois 3, 9, 4 neuvièmes. Beaucoup plus simple comme ça. Enfin, on va voir comment prendre une fraction d'une quantité. Prendre une fraction d'une quantité, c'est simplement multiplier cette fraction par cette quantité, la multiplication. Par exemple, prendre les trois quarts de 120 francs, c'est multiplier 3 quarts par 120 francs. Donc 120, on peut l'écrire comme ça si on a du mal à comprendre comment multiplier une fraction par un entier. Un entier, c'est toujours une fraction dont le dénominateur vaut 1. Et puis là, il ne reste plus qu'à faire soit 3 fois 120 et 4 fois 1. 360 divisé par 4, on fait la division, on trouve 90. Mais encore une fois, les multiplications et divisions sont commutatives, on fait dans l'ordre qu'on veut. Moi, dans cet exemple-là, je préférerais faire 120 divisé par 4, ça fait 30. 3 divisé par 1, ça fait 3. Puis 3 fois 3, 90. Heureusement, bien sûr, on retombe sur le même résultat. Maintenant que vous savez prendre une fraction d'une quantité, vous savez qu'il faut... Un quart fois 200, donc 50 g de farine, 50 g de beurre, 50 g d'œufs et 50 g de sucre. Bon, si vous êtes sage, je vous en ferai un pour la fin de l'année. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.